La trachée fait partie des voies respiratoires inférieures. C'est un conduit aérifère cylindrique continu dans la gaine viscérale du cou. Il est mobile à la déglutition et fait suite au larynx, dans le cou, et se termine au niveau du thorax en se en deux branches souches ou deux branches principales, droite et gauche. La trachée est destinée à véhiculer le courant d'air respiratoire et fondatoire. Elle présente deux segments un segment cervical. il fait suite au larynx. Elle s'étend du pied le bord inférieur du cartilage cricoïde à ce niveau, donc du pied le cartilage cricoïde, chemine dans la région sous-youidienne médiale pour se terminer au niveau du manibrium sternal qu'on ne voit pas sur ce modèle anatomique. Et enfin, le segment thoracique qui occupe la partie supérieure du médiastin moyen, il s'étend du de deuxième vertèbre dorsal au quatrième vertèbre dorsal où il se termine en deux branches principales. Donc, les deux branches principales, branche principale droite et branche principale gauche. La trachée a une longueur de 12 cm en moyen, 6 cm pour le segment cervical et 6 cm pour le segment thoracique, avec deux dépressions l'empreinte thyroïdienne en haut et L'empreinte de l'aorte en bas. Elle a la forme d'un tube cylindrique aplati sur sa face postérieure. La partie antérieure est constituée par la superposition d'anneaux cartilagineux séparés par des dépressions interannulaires. On a 16 à 20 anneaux cartilagineux ouverts en arrière sous forme d'arc et fermée par une membrane plane et souple à la partie postérieure. La bifurcation trachiale se fait à la hauteur de la cinquième vertèbre thoracique mais elle peut se faire plus bas à la hauteur du disque intervertébral T5-T6. Les branches principales droites et gauche ont une disposition asymétrique par rapport à la bifurcation trachéale. Ils forment un angle de 70 degrés. La branche principale droite est presque verticale. Il suit le trajet de la trachée. Il est plus court de 2 à 3 cm de long, mais il est plus large. Et de ce fait, c'est le lieu privilégié des corps étrangers des voies respiratoires. La branche principale gauche est presque horizontale et les plus longs de 5 à 6 cm de long. Et de ce fait, son exploration endoscopique est parfois difficile. L'obstruction de la trachée par un corps étranger ou un morceau d'aliment ayant fait fausse route peut être une cause de mort brutale. La manœuvre du Himlich permet en urgence d'expulser ce corps étranger. En effet, la compression brutale de l'épigastre soulève le diaphragme et favorise l'émission de l'air résiduel qui expulse le corps étranger.